Je me suis étonnée de, de ce succès. Je, enfin, moi, je ne m'y attendais vraiment pas. Je, je me dis que les, les enfants ont, ont envie d'écrire, de raconter des histoires et ont plein d'imagination. Donc euh, la relève est assurée. Alors cette année, c'était vraiment une édition euh, très dense. Euh, L'année dernière, on avait reçu euh, un peu plus de 200 textes. Cette année, à notre grande surprise, on a reçu plus de 1000 textes. Donc c'était assez euh, fou, des textes qui venaient euh, de, de toute la Suisse romande, euh, des textes écrits euh, par des enfants individuellement, enfin en famille, et puis des textes euh, écrits aussi euh, individuellement mais en classe. Euh, ils nous embarquent dans leurs histoires. Hein. Moi j'ai envie de découvrir euh, des musées, d'aller dans certains villages, dans des petites villes. Euh, euh, je trouve qu'ils oui, ils sont doués, ils ont envie et puis ils ont beaucoup d'imagination.